Pour supprimer un bruit dans Audacity, je vais sélectionner le bruit que je souhaite supprimer ici les deux petites imperfections, je vais dans Générer, Silence et je valide. Cette méthode est préférable à la suppression car elle permet de conserver le rythme de la vidéo.